Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous magnifique Bienvenue sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur le Skyblock Pixel. Je prends un plaisir énorme à jouer dernièrement, dans les deux dernières semaines. En plus de travailler sur KFaction, quand j'ai du temps libre, j'essaye de jouer le plus possible au Skyblock Pixel parce que je m'amuse énormément. Dernièrement, les amis, il y a à peu près 2-3 jours à que moi je fais cette vidéo là, euh, j'ai proposé à mon ami euh, fa euh, Flows, donc euh, un YouTuber, de faire une farm à Magma Cube euh, comme celle-ci. Et euh, j'ai remarqué que ça faisait beaucoup d'argent et je lui ai partagé l'idée vu que tu sais, moi je le considère comme un ami à moi. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup sur mon île qui venaient pour visiter comment la, la faire et tout. Donc je vais faire un mini tutoriel. je vais pas vous la montrer comment la construire de A à Z. Mais je suis sûr que vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, c'est un truc quand même assez connu... Euh... Par les Américains et tout, mais je sais pas s'il y en a beaucoup donc, de Français qui ont fait de tutoriels. Donc si vous voulez un tutoriel en français euh, pour ça, dites-le moi. Mais en gros, avec la vidéo que je vais faire en ce moment, vous allez quand même comprendre. Aussi, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimeriez une vidéo sur le mode euh, Skyblock addon où ce qu'on peut voir les timers, les trucs comme ça. Il euh, y a plein de trucs qui sont intéressants avec ce mode, donc ma vie custom, ma défense custom. Est-ce que vous aimeriez ça, un, une vidéo là-dessus? Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandent dans les vidéos, euh, c'est quoi le mode que tu utilises, des trucs comme ça. Donc, est-ce que vous aimeriez une vidéo complète de comment utiliser le mode, comment l'installer et tout, euh, tout ça en français Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc, on va commencer maintenant. La vraie question, c'est combien de monnaie cette machine peut faire Cette machine peut faire jusqu'à 5, même plus de millions par jour. Donc, en ce moment, Volkin sur son île est en train d'en faire un. Mais lui, il va faire le maximum possible. Donc, lui il va faire euh, 16 millions comme ça. Comme vous voyez, moi, comment ma farm fait, est faite C'est déjà très simple. Donc, ma farm est sur du 7 blocs. Donc, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite j'ai mis des panneaux pour retenir l'eau, vu que normalement c'est 8, vous pouvez la faire de 8, ça dérange pas, c'est juste que moi j'ai préféré la faire de 7, parce que je trouvais ça plus propre euh, à, à, à, aux bulles quoi, mais sinon vous pouvez la faire de 8, mettre l'eau sous terre et puis il n'y a pas de problème, donc vous faites ensuite euh, un plancher, donc de 2 de, st de stone brick ou de stone, peu importe, et c'est très important que vous fassiez 5 euh, endroits pour la sous-scène euh, à gauche, euh, les deux lignes. Ensuite, vous allez mettre 2, 4, 6, 8, donc 8 blocs euh, différents où ce que vous allez placer vos minions pour les déterminer où ce que vous allez placer vos minions à chaque fois. C'est quand même intéressant. Comme vous voyez, moi j'ai mis du bois euh, foncé pour que ça aille avec le bois qui est là. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, donc vous mettez deux lignes de 5 euh, de Suissène et vous remplissez le milieu de Suissène. Pourquoi on met la Suissène? C'est très simple, c'est parce que lorsqu'un mob va se prendre comme celui-ci, le petit 25 ici, on va lui donner un peu de temps de grossir jusqu'à 75 avant de tomber dans la piscine de la mort, où ce que vous voyez, ils se suicident tous euh, présentement. Donc, euh, lorsqu'ils se suicident, donc le gros qui vient de tomber là, il va mourir, il va faire spawn des petits bébés en plus de dropper des mobs macum et les petits bébés vont regrandir et ainsi de suite dropper plus de magma crib. Je sais pas si ce Ceci va être patch dans la prochaine mise à jour mais à ce qu'il y a des rumeurs comme quoi que les bébés magma cum vont plus drop de, de, de, de magma Cream après quand ils vont tomber donc je sais pas si ça va vraiment être réalisé on sait pas encore mais euh, ça, la farm va toujours être aussi efficace euh, donc moi, présentement, je fais environ 1, million à 2, à 1 à 2 millions par jour avec seulement 6 millions. Donc, j'imagine avec beaucoup plus. Vous pouvez faire beaucoup plus, mais c'est très, très, très rentable. Vous allez voir pourquoi. Donc, euh, vous répétez l'action qu'on a faite de l'autre côté. Vous la répétez ici en laissant un espace de 5 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 blocs euh, d'espace de, euh, au milieu pour faire la la poule à AFK, ce qui va vous donner un total de 45 blocs, je crois, au milieu, où -ce que vous allez pouvoir mettre des hoopers euh, pour pouvoir récupérer les loot après, je vais vous expliquer tout ça après. Ensuite, il faut aussi laisser de l'espace au magma cube pour passer. Comme vous allez pouvoir voir ici, donc je vais casser le bloc qui est juste ici, si on regarde ici, euh, mes chers amis, j'ai laissé un espace de trois blocs pour que les magma cubes puissent passer. J'ai vu beaucoup d'erreurs de gens qui faisaient qu'ils laissaient seulement un bloc, euh, deux blocs. C'est très important. Il faut savoir que les magma cubes ils font trois blocs de hauteur. Donc si vous mettez une ligne de blocs ici, vous allez vous allez tout foirer votre machine et vous allez beaucoup moins effi efficace que euh, en ce moment. Donc on va juste vider les minions. Je les ai vidés comme juste un peu avant la vidéo. Comme vous voyez mon inventaire, elle est pleine de magma crème. C'est juste les minions. Des fois les minions ils se font tuer par les minions. Euh, les Mignons. Les mêmes Cube, pardon, s'effondrent par les Mignons parce qu'ils restent trop longtemps ici quand il y a des bugs serveurs, des trucs comme ça. Donc, ça arrive parfois. Et les, les Mignons, ils récoltent quand même la Magma Cube. Donc, ils ont récolté tout ça... Il euh, faut savoir que j'ai des super compacteurs dans celui-ci, euh, dans presque tout, donc c'est normal qu'il y en ait des enchantés un peu Ensuite, il tombe dans la poule, donc la poule qui est 7 de profondeur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de profondeur Et euh, comme j'ai dit, 8 de... Euh, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de largeur, donc 45 dans le fond euh, bloc euh, au fond. Moi j'ai mis 45 Hoopers. Euh, je trouve que c'est le plus efficace. Vu que, comme vous voyez, ils meurent un peu partout. Ils passent à travers les murs et tout. Donc pour éviter le problème de passage à de travers des murs, ce que je vous conseille de faire, c'est faire une double couche. Comme vous voyez, moi je fais une double couche comme ça. Les, les magma, les magma euh, cubes ne passent pas à travers les blocs. Du moins, les loots restent du côté euh, de ce côté-ci de la piscine. Et ils permettent de tomber ensuite dans les Hoopers. Et moi je les récupère juste en dessous. Donc euh, je vais vous montrer euh, justement où est-ce que je les récupère juste en dessous. Donc, il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup qui disent que les AFK pools sont bannissables. Donc, c'est pas bannissable du tout. Vous pouvez AFK euh, comme vous voulez et euh, vous ne seriez pas euh, banni. J'ai vu beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était bannissable. Euh, non, pas du tout. Je vais vous mettre un tweet en description du fondateur de Hypixel qui dit lui-même que ce n'est euh, pas bannissable. Donc, comment ça fonctionne Moi, j'ai mis mes euh, hoopers juste ici. Donc là, ça se peut que vous voyez vraiment mal. Je suis vraiment désolé. Mais euh, j'ai mis, mis toutes mes hoopers ici qui descendent dans... Euh... D'autres hoopers et qui descendent dans les coffres ici et les coffres. Donc ça me fait deux coffres de storage à chaque fois. Et comme vous voyez, je les ai vidés il y a à peu près 45 minutes, 1 heure. Et on a déjà pas mal de magma crime, surtout de ce côté-ci. Euh, parce que de ce côté-ci, j'en ai un mignon qui est niveau 8 ou 9 je crois, euh, up d'upgrade donc ils spawnent énormément rapidement, c'est pour ça qu'il faut pas les mettre tous niveau 1 aussi, si vous êtes capable de les mettre au moins niveau 5, je dirais 6 maximum, euh, je crois que c'est le meilleur, moi je les ai tous mis niveau 6 et j'en ai quelques-uns qui sont niveau 8 et 9 bien sûr, mais euh, je les ai tous mis très haut, euh, le plus haut que je pouvais parce que je trouve que c'est euh, très intéressant à partir de la couche 6, c'est seulement euh, 25 je crois ou 26 secondes si on met un lava-boquette en plus euh, pour euh, le temps d'action, donc il y en a un qui spawn tous les 26 secondes en soi, euh, donc c'est plutôt intéressant. Euh, aussi, il faut savoir que euh, cette farm là va peut-être être nerf. Donc, il y a plein de rumeurs, comme j'en ai parlé juste avant. Mais euh, pour l'instant, elle marche très bien et on se fait énormément euh, d'argent. Pourquoi euh, les magma euh, sont valent aussi cher? Parce que lorsqu'on fait des magma crimes enchantés, un stack est égal à 88 euh, ou à 81 000, pardon, euh, de dollars. Donc, c'est énorme. Donc, juste en ce moment, avec ce qu'on vient de faire, c'est en, en une heure peut-être, c'est 40 000 euh, dollars. Donc, euh, c'est 40 000 dollars. On en a 32, mettons, en moitié. Donc, c'est 40 000. On va aller voir exactement combien que ça va nous donner après. Mais c'est juste énorme. Vous faites de l'argent tellement facilement. Euh, c'est un truc de malade. Et vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rester AFK. À Il faut savoir genre, un truc important. Lorsque vous êtes à AFK, les, les euh, minions ont l'intention de se plus rapidement aussi que si vous n'êtes pas sur votre île. Donc je sais qu'il y en a qui vont qui vont peut-être pas avoir le, le PC ou quoi pour rester à FK. Mais si vous avez la chance, je vous rappelle que ça se spawn beaucoup plus rapidement. Donc si vous êtes à FK, ça spawn plus rapidement que si le minion les fait spawn lui-même. Parce que le chunk est activé, les minions vont, un, je pense, 10% ou un, 5% plus vite. Un truc comme ça, je sais pas exactement la statistique exacte. Je veux pas vous dire des bêtises non plus. Mais il euh, y a une statistique qui prouve que euh, lorsque t'es connecté, tes minions, ils vont un peu plus vite que si t'étais offline. Mais ils travaillent quand même quand vous êtes offline ou si vous êtes pas connecté, ils travaillent quand même. Donc vous avez vu à peu près une heure et demie. Euh, ça fait peut-être ouais, une heure et demie que je me suis connecté sur le Skyblock, j'ai 55 euh, Magma cream, on va en avoir un total de euh, 56, je vais aller déposer le reste dans les coffres euh, de ma base, et on va les vendre au shop, au shop pardon, voir combien euh, ça vaut, exactement. Donc, euh, let's go, c'est parti, juste ici, euh, ici, on en a un 57 e on va le faire, pourquoi pas, on va le faire, on a euh, le, le, on a, voilà. C'est parti, euh, let's go. Donc 57, ça va nous faire combien exactement euh, Voyons voir. Allez, je suis excité. Je crois que ça va nous donner à peu près 60 000. Je suis pas 100% sûr. Ouais, 72 000 dollars juste pour 57. Donc ça, en une heure, c'est un truc de malade. Donc voici comment faire la forme de Magma Cube en espérant qu'elle vous a fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Skyblock. Je vous aime. Ciao, ciao.